La chaussette parlante, paragraphe audio numéro 40. Avant que vous ayez émis le moindre son, Josette vous apostrophe d'un ton alarmé. Ne fais surtout pas ça, si tu oses bafouer les règles élémentaires de savoir-vivre, alors il te faudra savoir mourir. Dans cette moitié de l'univers parallèle, le porteur ne peut s'exprimer qu'avec sa chaussette parlante, UNIQUEMENT. Ce qui vous laisse la possibilité de tenter de convaincre Josette de dévoiler l'objet de votre quête. Allez au 28